Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une ANOVA à un facteur sur PSPP. PSPP est un logiciel libre et gratuit d'analyse statistique, assez proche d'SPSS. Pour rappel, l'ANOVA à un facteur permet de comparer au moins trois moyennes entre elles. Il s'agit de vérifier si au moins une d'entre elles diffère des autres. L'ANOVA à un facteur est utilisé lorsque notre VI, ou variable indépendante, ce que nous manipulons, est catégorielle ou nominale et que la VD, ou variable dépendante, ce que l'on évalue, est continue ou d'intervalle. Pour cette vidéo, j'ai repris des données que j'ai utilisées lors d'une recherche. Dans mon exemple ici, mon facteur ou ma variable indépendante, c'était des politiques de gestion de la diversité qui peuvent être mises en place dans les organisations. Ce facteur ou cette variable indépendante comprenait trois conditions qui correspondaient à trois politiques différentes, assimilationnisme, multiculturalisme et polyculturalisme. Il s'agissait donc d'un facteur ou d'une variable indépendante nommée politique de gestion de la diversité et comprenant ces trois conditions. J'avais également plusieurs variables dépendantes, parmi lesquelles l'adhésion des participants et des participantes à ces politiques présentées. Si votre recherche ou travail vise par exemple à comparer les effets de trois formations données sur les signes de soi des personnes qui ont participé à ces formations, vous aurez alors une variable indépendante nommée formation qui comprendra elle aussi trois conditions, formation 1, formation 2 et formation 3, par exemple. Et la variable dépendante ce sera donc les signes de soi des personnes qui ont participé à ces formations. Vous pouvez aussi créer des groupes en fonction de l'âge, etc. Votre variable indépendante est issue de vos hypothèses qui, elles-mêmes, viennent de la littérature. Maintenant, pour faire une ANOVA à un facteur sur PSPP, il faut cliquer en haut dans « Statistiques, puis cliquer sur « Comparaison de moyenne » et enfin sur « ANOVA à un facteur ». Une fenêtre va alors s'ouvrir où vous devrez sélectionner sur le côté votre variable indépendante, et la faire basculer vers la droite grâce à la petite flèche du bas dans « Facteur, donc pour votre variable indépendante. Sélectionnez également votre variable dépendante et déplacez-la vers la partie « Variable dépendante » comme son nom l'indique. Une fois que vous aurez coché sur « Descriptive », cliquez sur « OK » en haut à droite. Une nouvelle fenêtre apparaît alors avec les résultats. Le tableau du dessus présente entre autres les effectifs donc ici n, et pour chaque condition également, donc nous avons par exemple 33 personnes pour la condition assimilationnisme, puis 22, puis 26, pour un total de 81 personnes. Nous avons également la moyenne pour chaque condition, ainsi que l'écart type. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est le tableau du dessous, et notamment la valeur de P ici dans sig. Nous savons que pour que le résultat soit significatif, c'est-à-dire qu'il y ait une différence significative entre les trois moyennes, il faut que P soit inférieur à 0.05. Ici, il est égal à 0.001, donc il est clairement inférieur à ce seuil. Il y a une différence significative entre mes conditions. Autrement dit, les personnes n'ont pas adhéré ou approuvé ces trois politiques de la même manière. Pour rédiger les résultats, nous aurons besoin de la valeur de P ici, comme nous l'avons dit, ainsi que de la valeur de F, qui est égale à 8,28 ici, et les deux degrés de liberté de F, qui sont 2 et 78 ici. À nouveau, l'ANOVA permet de dire s'il y a une différence significative entre les moyennes. Si différence, il y a, comme ici, la NOVA ne nous dira pas quelles conditions diffèrent significativement des autres. Pour cela, il faut réaliser des tests dits post-doc. Et je pense également faire une vidéo là-dessus par la suite. J'ai également mis dans la description de la vidéo la rédaction du résultat que je vous ai présenté aux normes APA, donc selon l'American Psychology Association. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à répondre à celles des autres si jamais vous avez vous-même la réponse. Merci pour votre contribution et à bientôt.